Bonjour, je suis Réconé, spécialiste marketing et responsable marketing du cabinet RMP Alors, si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ci-dessous ou encore à vous abonner à notre profil Facebook ou page Facebook sur laquelle vous nous suivez en ce moment. Alors, pourquoi votre publicité Facebook ne génère pas autant de ventes et qu'est-ce qu'il faut faire à la place Je fais cette vidéo pour deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ne savent rien de la publicité Facebook, qui ne savent pas comment configurer la publicité Facebook. Ces personnes ont entendu que la publicité Facebook peut vous aider à obtenir beaucoup plus de ventes, à augmenter votre chiffre d'affaires, etc. À la fin de cette vidéo-là, vous saurez ce que la publicité Facebook peut faire pour vous est ce que la publicité Facebook ne peut pas faire pour vous et qu'est-ce que vous devez faire comme action après cette vidéo-là en matière de publicité. La deuxième catégorie de personnes, sont les personnes qui savent plus ou moins comment configurer une publicité Facebook, savent les boutons qu'il faut appuyer, qui savent ce qu'il faut mettre, qui savent comment lancer une publicité Facebook, mais ils sont déçus de leur vente actuelle. Généralement, vous configurez votre publicité, vous avez des personnes qui vous contactent et puisque votre objectif est de vendre directement, la plupart des PME que je connais, qu'ils font la publicité, c'est de vendre directement. Puisque votre objectif est de vendre directement, vous vous êtes déçus parce que la plupart des personnes qui vous contactent ne payent pas sur le champ. Généralement, ils vont vous demander où est-ce que vous êtes situé Vous allez dire, on est situé à Gnarré, au Forum, au De Plateau, à 7ème planche, etc., etc. Et ils vont vous dire OK. Généralement, ces personnes-là, d'autres veulent vérifier en fait votre crédibilité pour savoir est-ce que vous n'êtes pas un vendeur ambulant qui va acheter des trucs pour venir revendre comme ça, à la volée tout ça. D'autres veulent s'assurer de donner l'argent main en main, tout ça. Donc, ils vous disent OK, ils ont compris, ne payez pas ce que je suis en train de vous êtes déçu. Et étant donné que vous n'avez pas gardé le contact avec la personne, c'est fini. S'il si n'a plus votre publicité, il ne va pas acheter au bien, il va acheter quelque part d'autre. Et en tout cas, les chances qu'il viennent acheter sont minimes. Donc, il y a beaucoup d'objections, ça qui arrive. Il vous demande aussi quel est votre tarif. Vous donnez le tarif et vous dites Ok, je vous reviens, je vais consulter mon époux. Et puis, ne vous reviens. Parfois, il vous demande Est-ce que vous avez un catalogue Vous lui envoie le catalogue, il regarde, il vous dit même pas qu'il a reçu et la conversation s'arrête là. Bref, voici autant d'éléments qui arrivent lorsque vous faites la publicité et vous vous rendez finalement compte que ce que vous dépensez en publicité est énorme par rapport à ce que vous arrivez à obtenir comme chiffre d'affaires. Ou encore comme bénéfice. Donc aujourd'hui vous vous demandez mais pourquoi est-ce que la publicité ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que vous voyez beaucoup de spécialistes qui vous disent qu'on peut vendre avec la publicité, on peut avoir les chiffres d'affaires avec la publicité. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que il y a plusieurs éléments qui font que vous n'arrivez pas à vendre avec votre publicité. La cause principale qui fait que vous n'arrivez pas à vendre avec votre publicité, c'est que vous faites ce qu'on appelle le one step, c'est-à-dire que vous voulez vendre en une seule étape. Ce qui n'est pas conseillé pour une PME, pour plusieurs raisons sur lesquelles je vais revenir plus tard mais ce qu'il faut savoir, c'est que voici quelques éléments, quelques chiffres, quelques études des spécialistes marketing qui doivent être vraiment des éléments sur lesquels vous devez vous baser pour votre publicité. Les spécialistes marketing disent que 97% des personnes qui vont vous voir la première fois ne vont pas acheter directement. C'est une étude qui a été menée sur beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME pour se rendre compte finalement du taux de conversion de prospects de clients potentiels à acheteurs directement. Le deuxième élément dont vous devez vous rendre compte c'est que les spécialistes en publicité disent que les clients doivent entendre ou voir notre publicité en moyenne 7 fois <rire> avant de payer. Ça aussi c'est un autre chiffre que vous devez garder à l'esprit. Un autre élément c'est que vous n'êtes pas crédible forcément aux yeux des prospects. Voilà, si vous vendez un téléphone Samsung, la crédibilité n'est pas forcément basée sur vous. Voilà, parce qu'un Samsung on s'est dit bon c'est Samsung qui a créé et on s'est dit que c'est du bon. Mais si le produit est un peu lié à votre personne, comme la profession de et tout ça, etc., etc. on n'est pas trop sûr de vous. Voilà. Donc, l'un et dans l'autre, il y a vraiment beaucoup d'éléments comme ça qui font que vous ne pouvez pas vendre au premier contact avec les prospects. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre stratégie de publicité Facebook doit être basée sur votre stratégie de vente à la base. Et la stratégie de vente doit être celle des PME. Parce qu'en tant que PME, vous avez plusieurs lacunes dont je voulais parler maintenant, ce que j'ai annoncé précédemment. Pourquoi est-ce que vous avez des difficultés en tant que PME Premier élément, vous n'avez pas une grande crédibilité comme les marques, les grandes marques et les top 500 qu'on connaît. Deuxième élément, vous avez un faible budget. Moi, je sais la plupart des, des entrepreneurs, en tout cas en Côte d'Ivoire que je connais, qui font la publicité vous mettez en moyenne entre 1$ et 3 dollars en moyenne. Ceux qui vont jusqu'à 5 dollars, 10 dollars par jour sont ne sont pas nombreux. Vous êtes dans l'intervalle de 1 à 2 dollars. Donc votre publicité ne peut pas toucher d'abord un grand nombre de personnes. Un autre élément, c'est que les personnes qui vous contactent souvent ou bien qui voient votre publicité ne sont pas forcément intéressées par votre publicité. Voilà, ça c'est spécialement pour les personnes qui ne savent rien de la publicité qui écoutent cette vidéo. Les personnes qui vont voir votre publicité parfois ne sont pas intéressées. Même si vous avez fait un ciblage, ou bien ne comprennent pas la valeur de ce que vous donnez comme publicité. Si vous faites une formation en anglais, il y a beaucoup de personnes qui font des formations en anglais et tout ça. Peut-être qu'est-ce qu qui fait votre particularité, quelle est votre valeur qui va vous différencier de vos concurrents, qui fera que la personne sera client chez vous, etc., etc. Donc ça encore, ce sont des éléments qui vont faire que votre publicité ne pas marcher. Les spécialistes marketing ont réfléchi à la stratégie de vente des PME qui va couvrir en fait toutes ces objections-là qui vont vous permettre de pouvoir vendre tranquillement lorsque vous utilisez la publicité Voilà. Ce qu'il faut comprendre, pour vendre en tant qu'une PME, il y a trois étapes pour vendre. La première étape, c'est que vous devez attirer des prospects. Bien sûr, après avoir confectionné votre produit, vous savez que votre produit a de la valeur. La première étape, c'est de pouvoir attirer des prospects. Vous attirez des prospects. Les prospects, c'est qui? Les prospects sont des personnes qui recherchent le type de produit qu'on vend. Et donc, si vous avez une stratégie d'attraction, quand vous diffusez la publicité, qui est un moyen d'identification, vous allez toucher des personnes qui vont réagir à votre publicité et donc qui sont appelées prospects. Ok, donc ça c'est l'attraction, la première étape de la vente. La deuxième étape de la vente, c'est la proposition de votre offre commerciale. La proposition de votre offre irrésistible, c'est de proposer aux gens ce que vous voulez qu'ils achètent et le prix qu'ils doivent débousser pour acheter cela. Et quand ils sont d'accord, que okay, vous êtes d'accord, ils vous donnent l'argent et puis vous bouclez la vente. Ça, ce sont les trois étapes de la vente. Attirer les prospects, proposer l'offre pour boucler la vente. Si vous faites la publicité, vous devez réfléchir à quelle étape de votre vente vous allez intégrer la publicité. L'étape la plus cruciale. Vous devez intégrer la publicité, c'est l'étape de l'attraction. Étant donné que vous ne pouvez pas aller en prospection de bureau en bureau dans les rues, etc., etc., qui va prendre du de temps, vous allez utiliser la publicité qui va montrer votre produit ou bien votre attraction à beaucoup plus de personnes. Avec votre attraction, vous allez pouvoir trier en fait les personnes qui seront intéressées par votre produit et qui vont vous contacter par la suite pour obtenir la Donc, dans cette première partie de la vente qui est l'attraction, vous pouvez utiliser la publicité. Si vous savez ce que c'est que les stratégies d'attraction, vous, vous allez utiliser soit une des stratégies pour attirer les clients. Si vous ne savez pas, je vous invite à télécharger notre livre sur les stratégies indispensables pour augmenter ou vendre pour apprendre les stratégies d'attraction en dessous de cette vidéo. Donc la première des choses que vous pouvez faire avec la publicité, c'est d'attirer des prospects. Et il y a plusieurs manières d'attirer des prospects. On peut attirer des prospects en les emmenant sur notre site internet. On peut attirer des prospects en les emmenant à nous contacter pour en savoir plus. Par WhatsApp, par Messenger, on peut attirer des prospects en les poussant à liker notre page. La deuxième étape sera maintenant de leur vendre notre produit, de leur proposer notre offre commerciale. Vous pouvez faire cette deuxième étape là de manière manuelle. C'est-à-dire, ils vous ont contacté par WhatsApp pour vous demander vos tarifs pour en savoir plus. Là maintenant, vous allez rentrer... Dans la négociation commerciale, vous allez proposer votre offre commerciale, vous allez négocier tout ça. Et si la personne accepte vous concluez la vente. S'il n'accepte pas, vous devez faire ce qu'on appelle le suivi commercial, vous devez pouvoir suivre la personne. On peut faire ça de manière manière de garder le numéro de la personne ou encore l'email ou en tout cas l'élément avec lequel il vous a contacté pour lui envoyer généralement des conseils utiles dans votre domaine pour qu'il ne pas qu vous oublie et qu'il se tourne vers vous au moment où il aura envie d'acheter votre produit. Donc toutes les objections que j'ai citées ici dessus, que ce soit L'urgence du besoin il n'a pas besoin de produit maintenant. Que ce soit le fait qu'il va consulter son épouse ou son époux, qu'il veut savoir où vous êtes situé. Bref, tous ces demandes à vous pourrez en attendant, qu'il soit prêt, ne pas qu'il continue à le contacter, qu'il se tourne vers vous hein, en premier lorsqu'il aura besoin de votre produit. Voilà, ça c'est ce qui va vous aider parce qu'on n'est pas beaucoup d'argent pour couvrir toute la cible avec votre publicité pour qu'il voit régulièrement. C'est ce qui va vous aider à pouvoir. Enfin. Alors, cette deuxième étape dont je viens de parler, si vous n'arrivez pas à la faire manuellement, vous pouvez utiliser une autre publicité qu'on appelle le réciblage ou encore le retargeting. Donc, la deuxième forme de publicité que vous pouvez utiliser, c'est le retargeting, c'est de recibler, sinon de montrer votre publicité à nouveau aux personnes qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour votre produit. Donc, ils ont visité votre site internet, qui vous ont appelé, qui vous ont envoyé un message ou un message messenger. Pour récapituler cette petite partie de ce que la publicité peut faire pour vous, vous pouvez faire deux grandes choses. Un, vous pouvez attirer des prospects, qui est la première étape de la vente, en les emmenant sur votre site internet, en les poussant à vous contacter par WhatsApp, par Messenger ou encore à votre page. Et une seconde publicité qui va cibler à nouveau ces personnes-là pour leur parler maintenant de ce qu'ils doivent faire concrètement pour payer votre produit. Donc, qui va être là euh, en permanence. Voilà, donc ça, ce sont les deux grands types de publicités que vous pouvez faire, qui est un aperçu vraiment pour ceux qui ne savent rien de la publicité ou encore ceux qui se font mal de la publicité. Donc, pour ceux qui arrivent à pousser les personnes, les prospects, à les contacter par Messenger, vous arrivez à faire une bonne partie de votre marketing. Seulement que la suite, vous devez pouvoir faire le suivi, vous devez pouvoir réussir votre négociation. Et il y a des personnes qui ne savent pas négocier. Donc, vous devez savoir comment agencer les arguments commerciaux de bout en bout, depuis les de bénéfices et les avantages jusqu'à l'appel à l'urgence. Ça à presque le client à payer. Et si ça ne marche pas, sur le champ, il a des objections que vous pouvez contrer par le suivi. Vous allez mettre en place un système de suivi le suivre régulièrement pour qu'il revienne vers vous Si vous vendez un service, généralement, il est mieux de vous donner d'abord un échange de cadeau pour qu'il puisse télécharger en donnant son email. Fait le suivi régulièrement pour que vous soyez en contact et qu'il se tourne vers vous hein, au moment qu'il il aura la disponibilité financière et que toutes ces solutions-là seront hein, à C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que si vous voulez améliorer vos stratégies de vente. Vous voulez apprendre comment mettre en place la stratégie d'attraction la première partie de la publicité ou encore comment convaincre les clients. Dans la deuxième partie, je vous invite à télécharger les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Vous allez apprendre les stratégie d'attraction, vous allez apprendre comment faire une offre et vous pourrez améliorer votre publicité. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.